Le consul général Thomas visitait Kanasetake le 12 octobre pour rencontrer les membres du conseil de bande, dont le grand chef Serge Simon. Ils ont discuté des problématiques locales, incluant les efforts pour préserver la langue Mohawk. Le consul général a aussi participé à la fête de la moisson à l'école primaire de la communauté. La visite a été organisée par une ancienne participante du International Visitor Leadership Program qui organise des échanges professionnels entre le Canada et les États-Unis. On était une, un groupe de cinq femmes autochtones canadiennes dans le cadre du programme euh, de visiteurs international leadership de, euh, du consulat et du département, euh, Department of State des États-Unis. Et on a fait une tournée donc, dans trois villes, Washington, D.C., Tulsa, Oklahoma et Reno, euh, Nevada, où on a euh, rencontré plusieurs initiatives américaines en éducation. Donc, autant au niveau scolaire, mais aussi au niveau gouvernemental. Et de la même manière que dans des institutions donc, de formation professionnelle, pour un peu s'inspirer des meilleures pratiques en éducation autochtone aux États-Unis, voir comment on pourrait euh, ramener ces meilleures pratiques ici ou alors créer des ponts et des collaborations de part et d'autre de la frontière.